Tu es digne Seigneur Jésus, tu es digne d'être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 sont innombrables. Nous te remercions de tout notre cœur parce que réellement tu es les dieux vivants. Merci parce que réellement tu nous soutiens Merci aussi parce que nous, nous avons pu réaliser Combien tes paroles sont précieuses Elles sont tellement importantes pour nous perdre Et que toi, tu continues encore à pouvoir confirmer Que tu es le Dieu vivant Que tu veilles réellement aussi sur ta parole Sur ta, ton peuple aussi Mon bien-aimé Père Saint Jusqu'à ce jour, mon bien-aimé Père Saint Tu n'as jamais abandonné Tu as toujours été là pour pouvoir nous éclairer Nous conduire et nous parler Mon bien-aimé Père Saint Et nous montrer réellement Père Saint -Dieu, La position que nous devons adopter Mon bien-aimé Père Saint La manière de voir faire les choses dans les temps dans lesquels toi tu as placé chacun de nos pères. Oh, que tu sois élevé, au oh, Maître béni, patron oh Dieu. Qui peut être comparé à toi, mon béni patron, toi qui connais la fin avant le commencement, mon béni Père C'est pour ça, d'abord confiance en toi, mon béni Père Saint. nous sommes conscients de ce que toi tu es réellement, oh Dieu, les dieux, tout puissant, le Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, parce qu'il n'y a point de Dieu auprès de toi, mon béni tu es le seul et l'unique, mon roi. Sois béni réellement pour ta puissance qui a triste, mon béni Père Saint, Dieu, qui a déployé sur la terre, mon béni Père Dieu. et qui a fait que nous soyons ce que nous sommes devenus aujourd'hui en tant qu'un peuple qui te sert, mon béni, père. Merci, oh Dieu, pour les chants des cantiques que nous avons chanté encore ce soir. Bénis ton fils, ton serviteur, a... qu'il soit béni, Péissant, Dieu, merci parce que tu es vraiment le Dieu qui nous soutient, qui nous soutient aussi, Père Dieu. Et ton peuple qui est aussi à l'écoute encore ce soir, Seigneur, qu'il soit aussi béni dans chaque lieu où il se trouve encore. Mon Père, tu es le Dieu qui nous conduit et qui nous parle encore aujourd'hui, mon bénémoine, Père Tibissant, qui témoigne que jamais tu abandonneras ton troupeau à toi, Père Saint-Dieu. Nous sommes heureux d'avoir un Dieu comme toi qui nous fortifie. D'avoir difficile, mon bébé, Père Saint-Dieu, que toujours présent, Père. Merci pour les chants de cantiques, mon roi. Merci pour tout ce que tu fait Seigneur, quand avons ainsi prié, au nom de Jésus Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Vous pouvez vous asseoir là où vous, vous trouvez aussi. Nous sommes heureux de pouvoir encore avoir ce jour que Dieu nous accorde malgré les moments difficiles, malgré aussi les conditions dans lesquelles nous sommes aussi aujourd'hui, effectivement, avec les mesures qui nous sont donc imposées de plus en plus. Mais nous remercions notre Dieu de ce qu'il nous a. pas Laisser, mais il nous conduit davantage pour aussi nous parler de manière à ce que nous puissions avoir l'assurance que le Seigneur, notre Dieu, a aussi sous son contrôle toute chose effectivement, que rien ne lui échappe. Mais nous savons que réellement que l'ennemi est aussi à l'œuvre, mais bien qu'il soit aussi à l'œuvre pour chercher à pouvoir simplement détruire ce que Dieu est en train de pouvoir faire. Le Seigneur avait fait la promesse, effectivement, nous disant que les Pauls, ce jour de mort ne pouvant pas prévoir effectivement contre son Église. Et nous savons que nous sommes cette Église effectivement, que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir amener effectivement aussi à son achèvement. Il nous a prouvé effectivement qu'il est vraiment à l'œuvre. Nous voulons réellement aussi prier que le Seigneur assiste et accorde aussi le soutien, le secours à notre sœur Rose de, de la Hollande qui a perdu son frère, c'est le frère Muganza de Goma, que c'est un frère que j'ai bien connu aussi, c'est très douloureux d'apprendre qu'il est, qu est parti. Et c'était vraiment un précieux frère. Je crois que pendant le moment où j'avais la possibilité que le Seigneur permettait que je sois que je puisse aller dans la région de Grand Lac, et, et comme beaucoup le savent, effectivement, j'ai eu à pouvoir avoir été là-bas pendant plusieurs périodes, effectivement, de temps, des années, jusqu'à ce que le Seigneur m'ait conduit à pouvoir... Je crois que beaucoup ont le témoignage de ce que Dieu a réellement fait dans la région de Grand Lac, et le Seigneur a vraiment agi d'une manière tout à fait particulière, qui a permis, ce qui est une ouverture pour que le peuple de Dieu puisse avoir la communion autour de la Parole de Dieu, et que ceux qui étaient effectivement aussi divisés, dispersés, le Seigneur a permis que voient aussi la Parole, la lumière aussi pour revenir effectivement dans la marche. Bon. Et puis, en certain moment, je pense, c'était dans les années 2000, 2009, 2009, effectivement, que le Seigneur m'avait conduit à pouvoir écrire dans, je crois, dans une, c'était une. une oui, tu crois que c'était une, une, une bonne année, quelque chose comme ça. Et je pense que c'était je pense à cela aussi, dans laquelle je disais, effectivement, que il arrive une période comme cette période qui, qui est devant nous, dans laquelle le Seigneur tourne mes regards vers d'autres pays, effectivement, les pays asiatiques. Ça semblait être un moment, peut-être un peu difficile pour les frères et sœurs de pouvoir réellement aussi comprendre cela à un certain moment. Mais le Dieu que nous servons connaissait effectivement le futur. Il savait ce qui allait se passer, effectivement, et, et les combats qui allaient, effectivement, aussi, se mettre aussi en route, effectivement, à, contre, à, à mon endroit, effectivement. C'est pour ça que il m'avait conduit à pouvoir écrire cela. Je pense que la plupart des frères et sœurs des différents endroits ont ce témoignage. effectivement. Avant même que les événements ne puissent arriver, j'avais eu à pouvoir, effectivement, aussi mettre cela par écrit en disant qu'il me détourne maintenant de l'Afrique pour me tourner maintenant vers les pays asiatiques. C'est comme ça que les portes effectivement de l'Asie ont été ouvertes effectivement. et ce frère était l'un des frères aussi à Goma qui était vraiment un précieux frère et, et il est donc rentré donc à la maison et, et, et nous prions pour que le Seigneur l'assiste évidemment, je viens aussi de recevoir aussi un, un, un message tout à l'heure effectivement, euh, quand j'étais donc dans mon bureau, d'un frère et pour qui je pense que nous allons prier pour lui aussi ce qu'il a demandé, qu'on puisse prier pour lui il y a certainement beaucoup de frères et sœurs dans différents pays qui aujourd'hui nous suivent et nous prions pour eux pour que les Seigneur vraiment le bénisse et qu'ils puissent aussi le fortifier. Et, et beaucoup maintenant commencent à pouvoir se rendre compte effectivement des Parole que Seigneur a eu à pouvoir adresser dans le temps ancien effectivement, puis il y a longtemps ils reviennent effectivement parce que c'était ce moment là où j'avais l'occasion aussi de pouvoir à différents pays et aussi les livres étaient donc aussi les écrits étaient aussi envoyés d'une certaine manière ou d'une autre et c'est comme quelque chose qui réveille comme ça alors il m'écrit aujourd'hui j'ai son, son, son, son email qui me dit mais, mais frère Léonas, je voudrais savoir c'était, est-ce que c'était une prophétie ou une vision que le Seigneur vous avait donnée parce que je remarque une chose que dans votre prédication qui a été donc mise aussi par écrit comment se conduire dans la maison de Dieu vous avez eu à pouvoir annoncer à parler des choses des choses qui c'était en 2009, il m'a rappelé la, la date, effectivement. Je enfin, ne pas référence à La manière dont vous avez parlé des choses, effectivement, et ces choses se sont vraiment accomplies exactement à lettre. Il dit, mais pour moi, c'était en fait, c est, c est, cette, cette prédication, c'est une prophétie. Je pourrais vous le montrer, vous aurez l'occasion de pouvoir la voir, C'est Ce ici. était en fait, pour, nous, pour moi, effectivement, comme une... Une prophétie, une vision que que que, que, que les Seigneur t'avait donné et qui réellement s'est accompli. Elle s'est réjouit effectivement de pouvoir réellement réaliser que aujourd'hui encore les Seigneur donne encore des dons et et, et des ministères effectivement dans dans l'Église pour que l'Église, effectivement, soit réellement aussi conduite. Nous allons prier pour notre sœur euh, euh, euh, Rose, effectivement, et pour toute sa famille, afin que le Seigneur, notre Dieu, puisse vraiment aussi euh, la garder, la consoler, consoler aussi toute la famille entière pour euh, le départ de notre frère Muganza. Notre Père et notre Dieu, nous tenons devant ton trône de grâce pour te remercier encore pour ce que toi tu es pour nous, Père. Malgré les moments le plus difficiles, tu as toujours été avec nous pour pouvoir nous conduire encore, nous soutenir, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Notre soeur passe par, par ces moments tellement difficiles, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Mais il a tellement besoin de toi aussi. Notre soeur Rose, mon bénémoine, Père Dieu, toute sa famille. Ils ont tellement besoin de toi encore aujourd'hui. Après avoir perdu un, un, un si cher frère comme le frère Muganza Père et toute sa famille aussi dans la tristesse. Je pense aussi à l'Assemblée des Goma, Père Saint-Dieu, notre frère là-bas, tous les autres, Père Saint-Dieu. Passons par ce moment tellement difficile, Père sans, mais je prie pour vous que tu puisses encore le bénir et le fortifier davantage pour le consoler. Parce que perdre quelqu'un, un membre d'une famille, de, de, de l'assemblée comme celui-là, personne saint Dieu, ce n'est pas facile. Mais nous pensons à eux, nous prions pour eux, Seigneur, que tu puisses réellement le bénir, nous assister aussi en ces temps difficiles. Comme nous t'avons ainsi prié, Père. Te demandons la grâce aussi pour notre soeur Rose et toute tout sa famille, son mari, ses enfants aussi, pas tu messieurs, tous ceux qui sont autour d'elle, afin qu'ils soient aussi consolés, comme nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour tout ce qu'il fait. Tout ce que le Seigneur, notre Dieu, fait est toujours bon, et nous le remercions vraiment aussi pour tout ce qu'il continue à pouvoir faire parmi nous. Nous souvenons que nous étions là dimanche, effectivement, pour la réunion de dimanche. Vous savez, il semble que lorsque parfois nous nous tenons là, que c'est comme si bon, on est simplement. Mais en fait, c'est pour dire que. Le Seigneur, notre Dieu, agit d'une manière aussi particulière. Dans des moments comme ceci ou de confinement où chacun de vous est à la maison et que vous deviez vous, enfin, vous deviez, si vous vous sentez vous, vous connecter pour pouvoir suivre les réunions, c'est, aussi important parce que le Seigneur bénit, le Seigneur agit. J'ai eu le témoignage de notre frère, euh, Juliard qui m'a appelé hier, que le Seigneur le bénisse richement parce que c'était vraiment un frère, c'était un frère qui, même les seigneurs qui à la foi dans la parole de Dieu. Il était connecté à pouvoir suivre la réunion ici et dès le départ un peu, c'était un peu difficile pour trouver, en fait, de la connexion. Pour il y a un peu le problème de difficulté au niveau de les connexions, soit sur YouTube, tout chose comme ça. Mais bon, il a eu à pouvoir demander à son épouse de voir un peu sur d'autres euh, d'autres chaînes où, où, vous, où vous essayez de pouvoir faire, où, les, où, les, où la connexion passait, effectivement. Et puis, ils se sont retrouvés dans la prédication, mais effectivement, hein, cela aussi. Alors, je ne saurais pas bien donner son témoignage entièrement, parce que je lui ai dit qu'il euh, était bien placé, parce que le Seigneur a, a agi d'une manière tout à fait spécialement particulière, juste à partir d'ici, et lui, s'il est à la maison, il dit, mais ce n'est pas possible. Bon, ça, il pourra peut-être euh, euh, trouver un moyen, comme nous sommes dans le confinement, je ne sais pas comment le Seigneur va faire. Mais peut-être qu'il pourra écrire, ou je ne sais pas comment, mais... Et c'était en fait une manière tout à fait particulière de l'action du Seigneur à partir d'ici. Et là, euh, au niveau de ceux qui sont en connexion, parce qu'il y était, il a vécu une expérience tellement si puissante, c'est comme s'il était donc transporté et que je me retrouvais dans une dimension... Bref, ce n'est pas aussi facile, mais en fait Dieu a eu à pouvoir guérir effectivement un cas qui était aussi particulier, dans lequel il avait entre ses mains, effectivement, et le Seigneur lui parlait d'une manière assez claire... En citant la chose, effectivement, ainsi, cette voix, il l'entendait à partir d'ici où j'étais, effectivement, est ce que je, je disais, effectivement. Mais bref, je ne sais pas comment vous expliquer en détail, c'est un peu très difficile. Mais c'est pour dire que la puissance de Dieu, elle est toujours puissante, malgré que vous n'êtes pas ici, mais chez vous à la maison, parce que c'est le même Dieu. Et quand la parole de Dieu elle est apportée, effectivement, que si nous accrochons davantage, effectivement, nous pouvons voir vraiment Dieu agir. C'est quelque chose qui a été très touchant. C'était tellement puissant qu'il a eu à pouvoir euh, réaliser, vivre effectivement là, Et parce que c'était en fait des, des pleurs et des larmes, effectivement, dans, dans sa maison, effectivement aussi. Et là, le Seigneur, à partir d'ici à partir d'ici, effectivement, lorsque nous avons réunion, il lui a dit exactement ce qui devait être fait, comment il a fait. et il a fait exactement cela, et le Seigneur a eu à pouvoir également aussi apporter aussi la guérison, la délivrance aussi de l'autre côté. Nous remercions notre Dieu, c'est pour ça que nous, nous prions que le Seigneur nous aide, et c'est vrai, comme vous connaissez, les mesures ont été vraiment très durcies, effectivement, pour euh, le rassemblement c'est interdit, comme ils le disent, effectivement. Et nous, nous sommes dans, dans ce moment effectivement, où nous pouvons seulement faire la, la, la prédication en ligne. Nous prions que le Seigneur nous aide pour que nous puissions continuer à pouvoir le faire, parce que nous avons tous besoin de cela, d'avoir euh, ces moments, dans un moment difficile comme ça, où nous pouvons entendre la voix de notre Seigneur, nous parler. Tous, nous en avons besoin. Moi aussi, j'en ai besoin. Vous aussi, vous en avez besoin. C'est pourquoi que nous devons continuer à pouvoir prier que le Seigneur nous aide. Enfin, que la porte qui est ouverte puisse continuer à être ouverte davantage afin que nous puissions continuer à pouvoir prier et servir le Seigneur. Nous avons les désirs en pensant que nous pouvions avoir la possibilité d'avoir une salle quelque part pour que le dimanche, parce qu'une pension comme Bruxelles était fermée, la Wallonie et la Flandre étaient ouvertes, effectivement, pour 40 personnes maximum. Nous avons fait les efforts, la salle nous avons trouvée, mais comme vous avez eu à pouvoir prendre, effectivement, les pressions ont été faites par le gouvernement pour qu'il y ait harmonisation des tout. Donc la Flandre ne peut plus accepter, effectivement, que nous puissions louer euh, la salle qui nous était prévue de pouvoir avoir 40 maximum. Mais bon, la Wallonie aussi, pareil, parce que ils sont arrivés à ça. C'est pour ça que vous n'avez pas pu avoir l'occasion de pouvoir entendre dimanche que vous devez se rassembler à cet endroit, à l'endroit où il faut nous avons pensé pouvoir trouver toute chose court pour les biens ceux qui aiment l'éternel. Nous remercions notre Dieu pour cela, de la manière à ce qu'il nous conduit et que nous puissions maintenant réaliser combien c'est important. C'est pour ça que j'entends aussi, moi-même, je crois que, et lorsqu'on arrive ici, qu'on regarde effectivement, on ressent maintenant les, les besoins d'avoir ce frère et soeur. On, on, on commence à avoir cette nostalgie quand on pouvait être là, la chorale qui chantait, et les frères et soeurs qui louaient Dieu, qui battaient les mains. Vous vous souvenez qu'avant qu'on arrive dans ces confinement encore, le Seigneur nous avait parlé. Il nous disait, souvenez-vous que quand nous étions, nous étions dans le confinement, auparavant, nous prions que Dieu nous bénisse, que nous puissions avoir l'occasion de voir nos frères et soeurs. Et quand Dieu nous l'a donné, quand nous vous nous fait. On n'a pas eu à pouvoir prendre les choses de Dieu à, à leur juste valeur, effectivement, et voilà que nous rentrons dans le confinement. Maintenant, commençons à regretter Seigneur. Nous étions avec nos frères, nous étions avec nos soeurs, nous chantions, effectivement. Cela, c'est pour quand même que nous comprenions la valeur de ce que Dieu nous donne. Parce que l'Écriture le dit qu'il est doux, agréable pour de frères de pouvoir demeurer unis ensemble. Nous devons comprendre que c'est important pour nous dans un temps comme celui-ci, d'avoir son frère, d'avoir sa soeur, effectivement. Peu importe la possible, la manière dont.. mais Ce qui est important pour moi, savoir que c'est un frère en Christ avec qui nous prions, effectivement, c'est une soeur en Christ, qu'on doit arriver à pouvoir nous soutenir mutuellement dans nos combats, dans nos difficultés. Nous devons être unis, effectivement. Nous avons besoin de cela. Parce que ça, c'est ce que le Seigneur nous a recommandé. Donc, et nous devons avoir cette communion fraternelle, effectivement, parce que c'est là aussi où le Seigneur. Seigneur, notre Dieu nous rencontre parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Voici aujourd'hui que nous sommes là confinés à la maison alors que nous devions être dans la maison du Seigneur. Être avec nos frères, c'est notre vie, c'est ce dont pour lequel nous, nous vivons sur la terre, nous ne vivons pas pour autre chose que de pouvoir à avoir trouvé grâce au Seigneur pouvoir être avec nos frères, pouvoir communier avec eux, parce que ça fait partie de l'obéissance à la parole de Dieu. L'amour de son frère, l'amour la molestation, la communion, effectivement, autour de la parole de Dieu, effectivement, ensemble. Et là, nous sommes maintenant dispersés, effectivement, et qu'on nous, on nous empêche même de pouvoir arriver à voir la possibilité de nous rassembler. Mais nous prions Dieu que pendant ces temps-ci, aussi, effectivement, que nous puissions apprendre encore davantage à pouvoir apprécier chaque moment que... Le Seigneur nous donne effectivement aussi que le Seigneur permet que nous puissions avoir de, de temps de, de rassemblement. Parce qu'il a dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. N'oublions jamais que même si euh, nous, nous sommes dans un, dans un moment tellement difficile, le Seigneur, notre Dieu, est un Dieu qui est fidèle. Il n'a jamais abandonné ce qu'il a eu à pouvoir choisir lui-même. Et nous savons qu'il a dit à Jésus « Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point ». Et c'est cela que le Seigneur aussi nous rappelle aussi à chacun de nous, effectivement, de ce qu'il ne pourra pas nous abandonner aussi longtemps que nous ne l'abandonnons pas, aussi longtemps que nous nous accrochons davantage aussi à lui. Il agira certainement. Nous, nous pouvons effectivement aussi changer notre façon de pouvoir faire les choses, malgré que nous pensons que nous pouvons faire les choses de la bonne manière, mais parfois, ça les vit. Mais avec Dieu, quand il dit une chose, il veille sur cela, effectivement, et pour démontrer que il est vraiment le Dieu de sa parole. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 24, je voudrais donc lire quelques versets, puisque comme vous savez, nous sommes donc dans une période de confinement, et que puis, en plus, il y a aussi le couvre-feu, ce qui veut dire que, on doit être parti avant que 22 heures nous trouvent, parce que 22 heures, c'est l'heure du couvre-feu, personne dehors, tout le monde à l'intérieur. Dans Matthieu, au chapitre 24, et cela à partir du verset 1, je lis, il dit ceci, « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous euh, tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit donc renversé. Mais il s'assit donc sur la montagne des oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous donc quand cela arrivera-t-il Et quel sera donc les signes de ton avènement et aussi de la fin du monde Amen. Tendre Père et précieux Soba, je voudrais vraiment de tout mon cœur te dire merci pour... Le vertu de nous encore aujourd'hui, Père Saint-Dieu, nous pouvons encore nous retrouver à ce que nous puissions avoir cette occasion d'être aussi là dans ta maison pour pouvoir aussi uh, uh, te louer, te glorifier, Père Saint-Dieu, et aussi uh, entendre aussi ta parole, Père Dieu. Nous te remercions pour ce que tu as fait pour notre précieux frère Juliard et toute sa famille, Père Saint-Dieu. Tu remercions le Dieu de ta parole à toi. Tu fais des miracles d'une manière tellement puissante, mon Père dieu Que ton nom soit béni, nous voyons que tu es vraiment vivant et tu conduis vraiment ton peuple comme tu le veux, Père. Merci encore pour ce moment que tu nous permets, Père Saint-Dieu, nous pouvons avoir la grâce, Voir encore, Père de entendre ta voix. Pardonne-moi, Père, au Dieu. Soutiens, donne encore la force en fait que ton peuple puisse entendre ce que nous voulons, que ce savoir ce que nous devons faire encore aujourd'hui, Père puisses entendre, parce que nous sommes dans un moment tellement difficile, mais tu as promis d'être avec nous pour nous conduire, Père. Sois béni et glorifié. Je t'ai ainsi prié, Père, au nom de Jésus Christ. Amen. Alors, vous pouvez vous asseoir. Nous voyons que le Seigneur a vraiment une façon particulière de de pouvoir dire les choses et que cette façon particulière permet à, à ceux qui sont réellement aussi, à, de ceux qui en, sont en, en, dans le programme du Seigneur, effectivement, pour ce que le Seigneur est en train de pouvoir faire, puissent être attirés et, et aussi poussés à pouvoir avoir une réaction en rapport avec. C'est pour ça que on voit toujours que dans certaines circonstances, comme le Seigneur, on à pouvoir les démontrer aussi. lorsque il agit, parce que quand on parle effectivement qu'il y a quelque chose qui se passe quelque part, on est attiré pour aller. Il faut que quelque chose qui fasse que ça attire l'attention des gens, de manière à ce que leur attention est attirée. Alors maintenant, le message peut être effectivement aussi donné. C'est cette manière au Seigneur de pouvoir également aussi agir effectivement. comme cela. Alors, voyons que dans ceux-là que le Seigneur a eu à pouvoir aussi et connaître, dès avant la fondation du monde, comme nous l'avons entendu dans le psaume 139, psaume que moi j'aime beaucoup aussi, que je crois que vous aimez aussi beaucoup, qui nous démontre effectivement aussi la, la puissance et la grandeur de ces dieux, qui, avant même que la pensée ne monte dans, la, dans, la, dans, dans, dans, dans le conscient de la mémoire de l'homme, effectivement, pour que ça soit prononcé, effectivement, Dieu la connaît entièrement. Nous voyons que ces dieux, il est vraiment absolument les, les, les, les, les, au-dessus de toutes choses, effectivement, dont nous devons réellement la craindre effectivement dit. Avant que je puisse venir au monde, effectivement, les jours qui m'étaient destinés étaient tous inscrits dans un livre, effectivement. Donc, nous comprenons que, effectivement, que là, quand, quand il parle, effectivement, et qu'il il veut agir, effectivement, et ceux qui sont donc concernés par cette action, il y a quelque chose qui se passe, effectivement, en eux. C'est comme ça que il a parlé effectivement aussi comme ça parce que bon, il est sorti du temple et les disciples lui ont dit, mais regardez la beauté, la construction. Tout à fait naturellement, comme tout le monde qui peut sortir, effectivement, dit, mais ben voilà, les bâtiments qui y a en face, ils devront être bien, bien construits. Effectivement, que les maçons ont eu à penser à pouvoir mettre des pierres comme ça et puis des dessins comme ça. Juste simplement pour faire remarquer la chose. Mais là, pendant qu'ils ont simplement dit cela... Lui, là, il a à pouvoir parler de quelque chose, vous savez, que, d'abord, il dit, mais, comme Jésus s'en allait au sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer le construction. À donc, c'était que et, et, la construction du temples, effectivement, quand ils l'ont observé, ça a été quelque chose qui les a vraiment attirés. « Mais c'est tellement beau, c'est pourquoi cette attraction Pourquoi les faits de pouvoir observer cela ?» Mais c'est parce que le Seigneur avait quelque chose qu'il voulait leur dire à propos de cela. C'est comme cela qu'effectivement que leur attention a été donc attirée de pouvoir observer, regarder, effectivement, ils lui montrent « Ah Rabbi, voici que et ceci est tellement si joli. » Donc, le Seigneur, à ce moment-là, il, il leur donne effectivement la parole à propos de cela. Il dit, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit donc renversé. Donc, effectivement, c'était à propos de ce qu'il venait de pouvoir réellement faire comme observation, que le Seigneur voulait que cette observation soit faite, pour que réellement, effectivement, puisse arriver pour avoir l'occasion d'être attentif à la parole qui allait donc sortir, il fallait donc, il faut qu'il y ait quelque chose effectivement qui attire l'attention effectivement des gens. C'est pour ça que nous comprenons que le Seigneur, notre Dieu, lorsque avec nous dans notre marche, effectivement, il permet parfois des circonstances qui sont tellement pour ceux-là qui connaissent Dieu effectivement, qui sont tellement aussi difficiles, c'est qu'à un certain moment que nous puissions arriver à pouvoir nous tenir dans une position où Dieu puisse réellement aussi nous parler et nous montrer effectivement les choses que nous n'avions pas connaissance de cela, en fait que nous puissions voir effectivement comment il avance dans ce qu'il est train de pouvoir faire, pour que, parce que le but du Seigneur est que nous ne puissions pas rater effectivement, eh ben le jour du rendez-vous. Dieu est toujours un Dieu qui fait des choses parce que Il connaît l'esprit de l'homme, il connaît effectivement la condition de l'homme, effectivement. Il connaît aussi... Combien l'opposition pour cet homme, effectivement, pour entrer, effectivement, dans la dans, dans, dans, dans possession des choses que lui a données, parce que l'adversaire empêchera toujours l'homme qui veut entrer en possession des choses que Dieu lui donne, de pouvoir avoir et avoir accès. Donc, il aura des combats. Mais Dieu lui donne quelque chose, effectivement, aussi. C'est pour ça que nous avons donc les paroles du, Saint, enfin, du Seigneur, aussi les, les consolations que Dieu nous donne, effectivement, par sa parole, en fait, que lorsque nous pouvons nous souvenir de ce qu'il a dit, alors nous avons la force de voir les mots aussi persévérer pour que même les combats que l'ennemi fait au devant de nous n'aient pas effectivement la possibilité de nous empêcher de pouvoir aller de l'avant effectivement ainsi donc il est dit parce que vous savez je crois que ce qui chaque, chaque croyant chaque chaque croyant chaque, chaque fils et fille de dieu qui a eu la grâce de pouvoir réellement recevoir le seigneur pour un but dont il connaît effectivement la raison, et puis connaissant effectivement aussi ce que Dieu dit. Il a toujours le désir de pouvoir savoir quand est-ce que toutes ces choses effectivement vont se passer, quand est-ce que, euh, le Seigneur va, va faire ceci, à quel, l'homme a besoin de pouvoir presque avoir connaissance même de la date, ou même de l'heure, à laquelle effectivement que telle chose va se passer effectivement. Pour quelle raison on dit cela? Pour quelle raison l'homme a besoin de cela effectivement? Parce que, il a le désir aussi d'être prêt en ce jour-là. C'est-à-dire que, quand je sais que cet événement va se passer à tel moment, alors je dois me préparer pour qu'effectivement que je ne puisse pas passer à côté. Ça a toujours été en fait la pensée de l'homme, chaque, chaque homme. cest quand cela va-t-il se passer, effectivement, parce que je vais me préparer en fonction. Mais la manière dont les choses se passent dans, dans le naturel, effectivement, ce ne sont pas de la même manière que les choses se passent aussi dans le spirituel, effectivement aussi. Parce que dans le naturel, on a le temps qui est effectivement aussi euh, fixé. Par bon, tu viens aujourd'hui, ça va se passer demain à telle heure, tu viens à 10 heures, tu reçois 10 heures, on va faire ça, ça, ça, ça. Mais c'est pas comme ça avec Dieu, en fait. Dieu, quand il annonce quelque chose, il a son temps, effectivement, avec avec avec tout ce qui, qui accompagne les temps, c'est-à-dire qu'il maîtrise même les événements. Parce que les événements aussi doivent entrer... En, en fonction de ce que la chose puisse arriver à pouvoir s'accomplir. Je l'ai dit cela pour que vous puissiez comprendre, même quand il avait annoncé effectivement. Je le répète souvent pour que vous ayez la compréhension des choses effectivement. Quand il a dit que la vierge conservera, c'est sûr et certain que les gens voulaient savoir quel temps, quel moment la chose devait s'accomplir effectivement. Oui. Il voulait savoir cela, mais effectivement que lorsque Dieu a eu à pouvoir annoncer la chose, lui savait effectivement comment la chose allait se passer, mais il savait effectivement aussi de quelle manière tout ce qui était comme environnement allait pouvoir se mettre effectivement. Donc la nature, les événements tout autour effectivement sont donc conditionnés dans ce que Dieu a eu à pouvoir annoncer. Ça le programme de l'homme ne peut pas le faire. Mais le programme de Dieu le fait. C'est pour ça que, quand ils ont posé la question, on dit, ils, ont dit, ils, ont dit, ils ont dit, mais dis-nous, parce ils ont dit ici, verset, verset, verset, verset, verset euh, 3, il dit, dis-nous quand cela arrivera-t-il Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde Donc ils ont posé des questions, effectivement pour savoir à quel moment, effectivement, et, et le temple ici allait être renversé, effectivement, qui ne restera pas pierre sur pierre, effectivement aussi. Et puis ils ont ajouté, dans la foulée, effectivement, ils ont dit, oh, quel sera le signe de ton avènement Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir que ces hommes, effectivement, qui marchaient avec lui, ils avaient une confiance. Ils avaient la certitude qu'effectivement, que c'est que lui, dit, et c'est vraiment la vérité, en fait. Comment pouvaient-ils arriver à pouvoir avoir cette certitude, effectivement, dans leur cœur, qu'effectivement, que c'est que cet homme ici, il, dit, il nous dit, effectivement, c'est que c'est la vérité, en fait. Parce que bon, les autres, effectivement, qui étaient autour de lui, comme vous le savez, dans Jean chapitre 6, ont eu à pouvoir, ils étaient là, mais en fait, ils avaient difficile de pouvoir vraiment s'accrocher. Mais le Seigneur nous a donné la réponse, effectivement, pour que nous comprenions que pourquoi et comment cela s'est fait-il qu'il pouvait réellement aussi arriver à pouvoir avoir foi en lui, effectivement. Parce qu'ils ont donné, mais dit mais quel sera donc le signe de ton avènement Parce que la plupart du temps, quand il était sur la terre, effectivement, personne ne pouvait croire qu'il était le Messie. Ah non Parce que dire de celui que je vois ici, qu'il va partir et qu'il va revenir aussi, ce n'était pas quelque chose qu'on pouvait arriver à pouvoir... Parce que c'était aussi un humain, donc il parlant. Il dit, mais non, bon, il est avec nous, il nous parle, effectivement, bon, il va mourir comme le prophète vont, vont mourir, effectivement, il va être enterré. Mais quelle est cette chose, effectivement, qui faisait qu'il puisse poser cette question Et puis il parlait, effectivement, de cela, effectivement. Il dit qu'il devait y avoir quelque chose qui était vraiment. C'est là qu'on comprend que. Les choses que nous faisons qui concernent effectivement l'évangile, ne sont pas les choses que on doit faire comme ça parce que nos parents nous ont parlé, non, parce qu'il y a un fait, effectivement enfin, une, une, une reconnaissance de soi-même d'abord. Que cette chose ici, elle est vraiment vraie, et que moi aussi, je suis aussi en connexion. Évidemment, quand, quand, quand Dieu a parlé à Abraham, effectivement, il lui a donné la promesse, effectivement. Vous connaissez, vous savez que, effectivement, que Jacob, pour arriver à pouvoir aussi avoir cette confiance dans le Seigneur, Jacob, Dieu lui a parlé aussi. Il lui a fait comprendre, effectivement, la chose, effectivement, lorsqu'il fouillait son frère, effectivement aussi, Esaïe, vous connaissez les circonstances, effectivement, de cela. Et Dieu lui a parlé, effectivement. Il lui a donné aussi la promesse, effectivement, qu'on l'a fait aussi à Abraham. Donc cet homme ici connaissait, effectivement, ce que Dieu... C'est pour ça que quand il est parti, même sur la banque, il avait confiance que Dieu le garderait. Que même à retourner, effectivement, que Dieu veillerait sur lui, effectivement, parce qu'il avait fait la promesse. Donc, effectivement, on voit qu'ils avaient cette fois, parce que le Seigneur avait dit dans, dans, dans Jean-Saint-Denis, nest N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les tous ?» Donc, quand le Seigneur choisit, effectivement, il y a des choses que le Seigneur a placées en vous sans que vous vous en rendiez compte, effectivement. Mais ces choses, effectivement, se mettent en action au moment où l'action de Dieu aussi se met en place. « Oh, mes frères, comment cela s'est fait-il » Je vous donne un exemple, effectivement, aussi. Il y a eu un homme dans les scènes d'inquiétude dans Luc au chapitre 2, je pense que vous entends bien, du nom de Siméon. Et Siméon, cet homme, effectivement, oui, comme les scènes d'inquiétude ont fait savoir, effectivement que le Seigneur lui avait dit que tu ne mourras point avant d'avoir vu les justes, effectivement. Il était dans un temps, euh, effectivement, dans, dans, dans, dans son temps où il était, mais Dieu lui avait fait par cette promesse effectivement. Siméon était chez lui. Il ne savait pas effectivement ce qui s'est passé effectivement à ce moment-là, effectivement, ainsi que qu'il y avait une dame là-bas, une demoiselle, la femme qui a eu à pouvoir concevoir, effectivement, parce qu'on ne l'avait pas annoncé effectivement, que Siméon euh, Marie a, a conçu là-bas, il était fiancé à Joseph, effectivement. Non, non, non, non, non, il était donc chez lui, ce qu'il avait fait, effectivement. Au moment où l'enfant était donc amené, était d'accord, pour être circoncis dans les temples, mais c'est à ce moment-là, effectivement, que l'action, pour le... parce que quand Dieu avait dit que tu ne point, Dieu savait l'endroit où il devait rencontrer les Messie. Donc là, pendant qu'il était là-bas, effectivement, moins qu'on a l'enfant, quelque chose le réveille. Pourquoi Siméon Pourquoi pas un autre Parce que tous ceux qui étaient là aussi, étaient, qui étaient là, aussi ils ont pu voir l'enfant. Mais personne parmi eux n'a bougé. Pourquoi Siméon Parce que Dieu avait placé quelque chose dans Siméon. Que au moment où la parole de Dieu s'accomplissait, c'était en action avec ceux qui étaient dans Siméon. À ce moment-là, il y a eu un, un déclin dans Simon. Il dit, mais Siméon, lève-toi Qu'est-ce qui se passe? Va au temple, parce que comme Dieu l'avait mis dans son plan, ça ne pouvait jamais manquer pour Simon. Les déclenchements ont eu lieu à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a couru au temple. Mais qu'est-ce qu'il parlait au temple? Ah! Arrivé là, la flamme s'est mis en marche. Parce qu'en train de contact avec les bébés que Marie avait, effectivement, ça réveillait certainement aussi ce qui était à l'intérieur totalement. C'est pour ça qu'il a reconnu. Il a pris donc l'enfant dans ses bras, effectivement, et qu'il a eu à pouvoir remercier le Seigneur, effectivement, et puis il a dit, maintenant tu peux laisser ton serviteur et s'en aller donc en paix. Quelle grâce, quelle privilège cet homme avait les pouvoirs Donc, c'est comme cela que c'est ainsi qu'ils ont posé ces questions, et pour que vous puissiez remarquer que c'est aussi vrai, ce que le Seigneur, ce n'est pas lui qui a posé les questions, ce sont eux. Il avait voulu que ces questions soient posées pour okay. que nous aussi, dans notre génération, et puis même tous ceux qui nous ont aussi précédés, aient toujours une parole de foi, et de confiance, effectivement, qui les, les soutenait même dans leurs épreuves, que, oh oui, certainement il viendra, certainement il agira, certainement ça passera comme ça. En fait, ce qui nous donne la force, effectivement, dans nos difficultés, effectivement, c'est la parole de Dieu. Cette parole, effectivement, qui nous, qui nous donne à nous, qui nous a donné à nous, pas aux autres, mais à nous qui nous rassure, effectivement, effectivement que notre victoire est, est de tout, effectivement, dans tous les domaines dont il s'est adressé à nous. Vous savez, dans les Saintes Écritures, il a dit, effectivement, les en 3, il dit, mais, il dit, mais, tu, mais si tu retires, tu traverses même les eaux, les eaux ne vont pas te submerger, et la flamme ne t'embrasera pas, effectivement. Donc, on sait qu'effectivement, que quand Dieu s'adresse à nous, effectivement, nous, nous avons besoin de pouvoir être aussi attentifs et savoir, effectivement, ce qu'il est, qu est en train de pouvoir réellement faire. Donc, là, ils ont posé la question... Quel sera donc, il dit, après cela, il dit, il dit donc, Quel sera donc le signe de ton avènement et de la fin du monde Voilà qu'en posant ces questions, le Seigneur a, a eu à pouvoir maintenant ouvrir pour maintenant, donner maintenant quelque chose de tellement aussi extraordinaire c'est que comment est-ce que le futur va se dérouler en fait Comment est-ce que les événements vont se mettre en place, il est même un grand notre Dieu, et comment même effectivement la fin va aussi venir. C'est dire que vous voyez que même quand on va même dans l'apocalypse, dans tout ça, tout ça résumé dans les paroles que le Seigneur a eu à pouvoir déclarer, démontrant qu'effectivement qu il est maître du temps et des circonstances. Ce qui est merveilleux, c'est de pouvoir voir, enfin ne portons pas attention que vraiment quand le Seigneur dit quelque chose annonçant même les choses, il faut réaliser une chose, comprendre ceci, que dans les cieux et sur la terre, tout ce qui, tout ce qui existe en fait, que ce soit les anges, que ce soit même et le vent, que ce soit même les, les événements, que ce soit même tout ce qui peut bouger, tout cela se met en position pour que la manière dont le Seigneur a eu à pouvoir dire la chose que cela puisse s'accomplir 100% sans encombre, en fait. Ce qui veut dire que il n'y a personne qui peut arriver à pouvoir changer la parole que Dieu a eu à pouvoir annoncer pour que ça puisse s'accomplir dans une autre dimension, dans un certain sens, par rapport à la manière ou à la pensée dans laquelle Dieu l'a déclaré. Pourquoi cela Parce que nous réalisons que les saints Écritures nous disent qu'aucune prophétie de l'Écriture n'a besoin d'une interprétation particulière de l'homme. Ça veut dire qu'une parole que Dieu a eu à pouvoir prononcer, nous n'avons pas besoin nous de pouvoir expliquer ce que Dieu a dit. Parce que Dieu lui-même, il est l'auteur de la, de la parole, effectivement, donc il a la pensée de sa parole, effectivement, qu'il a prononcée. Moi, je n'ai pas la pensée de Dieu. Dieu et est celui qui avait donc sa pensée pour annoncer sa parole. Et si moi, je ne suis pas l'auteur de la parole, effectivement, comme nous l'avons entendu aussi dans le, dans le psaume 139 effectivement, beaucoup en rapport avec la pensée, donc la pensée, la parole est une pensée exprimée, comme vous le savez. Donc, celui qui a annoncé, qui a parlé, effectivement, c'est Dieu. Je ne suis pas Dieu. Comment moi, je peux vous expliquer la pensée, la parole de Dieu Je ne peux pas. Ah non Peu importe la taille du prédicateur, il ne peut pas. Non, non, parce que on dit bien clairement que c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur, Jésus-Christ a dit, mais le cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Ils ne pourront pas passer parce qu'il n'y a aucune chose qui peut faire en sorte que la parole ne puisse pas arriver à pouvoir agir comme Dieu l'a dit. Il n'y a aucune chose qui peut dire que la parole ne puisse pas arriver à pouvoir atteindre dit. Ce... Non, tout ce que Dieu a dit atteindra son objectif parce qu'il n'y a rien qui peut empêcher cela. Donc ce qui veut dire que, d'abord, nous revenons à ça, il dit qu'effectivement que. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous expliquer la parole de Dieu. Personne n'a les droits. Parce que ce n'est pas la propriété d'un homme. Parce que vous me direz, oui, frère, en rapport avec, ouf, un rapport avec les, les prédicateurs. Les prédicateurs sont quand même mes yeux vont expliquer la parole. Moi, je ne vois pas quel est le prédicateur qui peut expliquer la parole de Dieu. Même pas un prophète. Non. Parce que la parole de Dieu, c'est pas la parole du prophète. C'est bien écrit, c'est bien dit, la parole de Dieu. Et puis on nous dit clairement, on dit que okay, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. On n'a pas dit qu'au commencement était la parole, et la parole était avec les prophètes, les prédicateurs. Jamais. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc est, il est toujours l'auteur de sa parole, il est toujours propriétaire sa parole, effectivement, et il est le seul, le seul qui peut lui-même expliquer sa parole. Ah oui, c'est sûr et certain, dans les saintes écritures. Nous voyons qu'effectivement, que, et c'est pour ça qu'on se dit, oui, mes frères, mais non, mon frère et ma soeur, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livre des Hébreux au chapitre 10 Disons-le, que nous puissions, non, au Romain, pardon, Romain au chapitre 10, je pense que c'est cela. Romains, je pense au chapitre 10, je pense que c'est cela. Romain au chapitre 10. Voilà, alors là, nous lisons ici, voilà. Il nous dit ici, au Romain chapitre 10, verset 13, il dit, « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc sauvé. » 14, dit, « Comment donc invoqueront-ils celui en, en, celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment entendront-ils parler s'il si n'y a personne qui prêche ?» Merveilleux et puis on dit verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés Mais ah non, c'est sûr et certain, il vient pas avec sa parole. Il faut qu'il soit envoyé. Mais si c'était envoyé, mais on lui a donné quelque chose. Ce qu'on lui a donné, c'est pas à lui, donc c'est à Dieu. Donc qu'est-ce qu'il doit dire effectivement Mais annoncer simplement ce que Dieu lui a dit. Dieu n'a jamais envoyé des prédicateurs pour expliquer sa parole. Non, messieurs mm -mm. Dieu a envoyé des hommes pour prêcher la parole. Donc, dire ce que Dieu a dit. Mais qu'est-ce qui se passe effectivement Parce que si tu es envoyé par Dieu pour prêcher la parole, Dieu te donne quoi Qu'est-ce que Dieu va te donner Parce que ce n'est pas ta parole. C'est sa parole, effectivement. Et regardez très bien, c'est très important cela, mon frère et ma soeur. Parce que puisque c'est sa parole, effectivement, et c'est lui qui doit prêcher, effectivement, s'il est un instrument de Dieu, Dieu doit en prendre soin. Ah bien sûr, effectivement, qu'est-ce que Dieu va faire, effectivement C'est son micro, en fait. Puisque le micro n'a pas le droit de pouvoir dire ce qu'il a à pouvoir dire, effectivement, Dieu, qu'est-ce qu'il fait mais Dieu prend possession de la personne. Et comment il le fait, effectivement Il vient et il prend possession par son esprit. C'est pour cela que ce n'est pas l'homme, effectivement, mais c'est en fait le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il dit que je vous laisserai je vous le consolateur, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ah oui, c'est sûr et certain. C'est pour ça qu'il a dit, ses disciples, effectivement, que oui, mais attendez dans la chambre jusqu'à ce que, jusqu'à ce que quoi, que vous soyez baptisés du grand du Saint-Esprit parce qu'il n'est pas vous qui allez prêcher. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, Il dit, vous serez, mettez-moi à ce moment-là, parce que vous avez reçu l'Esprit. Qu'est-ce qui se passe effectivement Mais Le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit, c'est qui Mais c'est Dieu lui-même. Il fait quoi Mais qui continue à pouvoir faire son œuvre. Alors, quand Dieu maintenant parle, hein, ah, ça devient différent. Ah oui, quand il parle, eh bien évidemment, il est dans son domaine. Il a, donc, quand la parole sort, il donne la parole avec la pensée qu'il a. C'est comme ça que, pour que nous puissions saisir effectivement les choses de Dieu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit qui est en vous, effectivement, reçoit effectivement aussi la parole avec la pensée de Dieu. Donc vous, vous recevez effectivement la chose exacte. C'est pour ça que quand on dit Amen, effectivement, c'est pourquoi parce qu'on a compris. On a compris ce que Dieu nous a dit. Et ce n'est pas ce que l'homme a dit. Vous pouvez me regarder, regardez ce que l'apôtre Paul dit dans le livre de saint Lucien, je pense, effectivement. Juste un saint pour cela. Regardez, un saint Lucien, je pense que cela oui. Un Salutien, chapitre 2, quelque chose comme ça. L'apôtre Paul nous dit quelque chose, je pense que c'est cela, ou bien je suppose que ce doit être cela, oui. Non. Ah voilà. Verset, verset 13, il dit C'est pourquoi, 1 hein, Salonicien, chapitre 2, verset 13, dit Mais c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, pas expliquer, vous l'avez reçu non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui fait quoi Qui agit en vous, qui croyez. Donc effectivement, lorsque elle descend dans le cœur, elle entre effectivement dans le cœur et doit agir. Dans celui dans lequel, celui qui les reçoit, la parole doit agir. Donc effectivement, nous avons besoin de, de cela pour que nous puissions arriver à pouvoir avancer de la manière qu effectivement que Dieu veut. Pour que lorsque Dieu est en train de pouvoir accomplir quelque chose. Cette parole qui a été semée au-dedans de nous, effectivement aussi, qui est en rapport avec aussi les temps dans lesquels nous nous trouvons, puisse arriver à pouvoir s'enclencher aussi, se mettre aussi à pouvoir te faire comprendre. mais Voici maintenant le temps, c'est cela effectivement, pour que ta préparation à toi soit vraiment une préparation aussi conforme à ce que Dieu veut pour que tu puisses être équipé de tout ce qui est nécessaire pour qu'en ce temps-là, lorsqu'effectivement il serait le temps où l'action va se faire, tu sois vraiment prêt, mais avec tout. Parce que souvent on se dit, mais Seigneur, je vais être prêt. Posez-vous la question, être prêt de quoi Attends, être prêt en quoi et de quelle manière Comment est-ce que tu peux te préparer pour être prêt De quelle manière tu veux être prêt, effectivement Parce que quand tu dis « je veux être prêt », c'est qu'en fait, tu, tu penses à la manière dont toi, tu penses pouvoir être prêt. Comment tu vas être prêt Comment tu vas t'apprêter toi-même De quelle manière, toi, tu peux t'apprêter Vous n'avez jamais remarqué que dans les scènes Écritures, oui, la, la, la Bible nous fait part d'une chose, effectivement, dans le livre d'Apocalypse. Regardez très bien cela, au chapitre 19. Il nous dit quelque chose. Voilà. Au, au, verset, euh, au, verset, au verset 7, il nous dit Rogissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée.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 Donc, elle sait et doit savoir, effectivement, parce que tu ne veux pas te préparer comme toi tu veux, de la manière dont tu penses, effectivement, te préparer. Tu dois savoir, effectivement, qu'est-ce que je dois faire, comment. Parce que c'est lui qui veut que tu sois prêt. Il sait comment il faut que les choses soient faites pour que tu sois prêt. Toi, tu ne sais pas, parce que ce n'est pas toi qui va te prendre. C'est lui qui veut agir. Donc, comment tu dois être prêt, effectivement prêt. regardez une chose qui est très aussi importante pour nous, effectivement, aussi. Regardez quand il a dit que, dans les Saintes Écritures, et, et la sémence de la femme t'écrasera ainsi, effectivement. Et puis il a dit, mais la Vierge concevra. Posez-vous un peu la question. Si toutes les Vierges, effectivement, devaient se préparer pour pouvoir euh, concevoir, comment allait-elle faire Parce qu'en ce temps-là, il y avait quand même beaucoup de Vierges. Parce que moi, moi Vierge ici, je vais, je, vais, je vais concevoir. Mais de quelle manière tu dois te préparer pour, pour concevoir de quelle manière tu vas concevoir C'est ça en fait la question. Parce qu'en tant qu'humain, on pense, parce que quand on dit qu'il faut se préparer, et tu prêt Il faut se poser la question, mais Seigneur, de quelle manière je dois être prêt Vous vous souvenez quand même de Siméon Siméon, il était chez lui. Mais au moment où la chose, il devait être quand même prêt pour accéder à la chose. Comment pouvait-il être prêt Pourtant Dieu lui a, a dit est-ce que Simon se réveillait tous les matins en guettant tous les. Ah, où est-ce qu'il serait le Messie Est-ce que le bébé, tout ça, il pouvait faire ça tout le monde, puis là, il s'est fatigué parce que les années passées, un an, puis tu continues à pouvoir arrêter la fenêtre, tu vas te fatiguer à un certain moment. Comment est-ce qu'on peut être prêt et se préparer Parce que c'est la question que tout un chacun de nous, nous nous posons. Bien sûr que oui. Parce qu'il faut être prêt quand, quand il viendra. Il faut... Être prêt. comment est-ce que nous pouvons être prêts De quelle manière est-ce que nous pouvons être prêts C'est cela la chose que nous devons comprendre. Mm -hmm. Et puis, comment aussi les eh, Vierges eh pouvaient se préparer pour concevoir C'est ça qui est important, effectivement, mon frère et ma soeur. C'est absolument nécessaire. Comment pouvons-nous arriver à pouvoir nous préparer pour être prêts mm -hmm. Quand il, quand il viendra, effectivement, comme nous voyons dans les Saintes Écritures. Donc, nous comprenons qu'effectivement, que c'est lui qui doit réellement... Regardez, juste pour que vous puissiez comprendre. Quand Adam et Ève ont eu à pouvoir agir comme le, le diable serpent l'a fait faire, effectivement, ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Et pourtant, pendant tout ce temps qu'ils vivaient tous les deux ensemble, ils étaient toujours nus. Ah oui Il n'y avait aucun problème. Vous voyez que... <rire> C'est pas vrai. Il faut toujours se positionner dans les choses de Dieu. Jamais penser à la place de Dieu ce qu'il y a à pouvoir faire, comment il faut faire les choses. Parce que expliquez moi ne soyez pas choqués. C'était un homme et une femme. Ils étaient nus. Tous deux nus. Je que ce soit vous, vous arrivez à, cette, à ce moment-là. Je donne un exemple là. Hein. Vous le regardez, vous commencez à voir crier, c'est pas possible, eh, ils sont nus tous les deux, effectivement. Je donne un exemple simplement, pour seulement les tableaux. Ah, c'est pas possible, Dieu, c'est pas possible. Mais pourtant c'était Dieu qu'ils avaient placé là. Parce que, c'est parce que l'homme fait, il a tendance à pouvoir vouloir faire sa propre sanctification tout seul. Il veut faire ceci pour se faire passer, pour qu'il est saint. en fait, vos sanctification ne sert à rien. À vous-même, oui. Parce que là, expliquez-moi, ils étaient tous deux nus dans cet endroit-là. Toi, tu as été là à dire, effectivement, que monsieur, euh, vous êtes nus, vous ne comprenez pas absolument rien, pourquoi c'est ça Non, ils étaient nus, mais ils se regardaient, il n'y avait absolument pas de problème. Vrai que, vous savez que, voyez-vous comment Dieu, Dieu fait les choses qui nous dépassent, en fait. C'est pour ça qu'il faut que vous respectiez Dieu. Vous ne pouvez pas prendre la parole de Dieu comme c'était quelque chose qui est... À vous que vous devez arriver à pouvoir imposer aux gens, vous devez faire, vous devez comme ceci, vous devez comme cela. Non, vous n'êtes pas Dieu et ce n'est pas vous qui pouvez sanctifier quelqu'un. J'aime Dieu quand il vient, il dit à Pierre, il dit Lève-toi, tu es mange. Qu'est-ce que tu as, tu allais dire C'est pour que nous puissions avoir du respect aux choses de Dieu. Jamais Dieu nous a demandé de pouvoir interpréter ou expliquer. Dieu nous a demandé simplement l'obéissance et le Saint-Esprit lui continue à pouvoir parler de son œuvre, effectivement, de sa parole, pour que nous puissions avoir la compétence. C'est pour ça que ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu a choisi des hommes au travers de qui, effectivement, il doit arriver à pouvoir agir et parler, effectivement, pour que sa parole soit annoncée. Nous allons y arriver si nous avons un peu de temps. Ah, bah, peut-être qu'on coupera, et puis, bon, je dis aussi. Donc, nous, nous les disions, effectivement. Donc, ils étaient là, tous deux nus, dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient aucun problème. C'est parce que, vous creusez, vous cherchez des péchés, parfois là où il n'y a pas de péché. Et vous vous tuez vous-même aussi. N'est-ce pas qu'on nous a dit dans les... Je reviens là N'est-ce pas qu nous dit dans les oui. que les, les, les, les, le Saint-Esprit, pas les le prédicateur, le Saint-Esprit, il vous convaincra lui-même du péché. La loi nous condamne. Bref, alors maintenant, regardez bien, quand ils ont eu à pouvoir euh, tomber, effectivement, comme le diable a souillé maintenant tout, comprenez qu maintenant qu'elle a souillé, ils se sont regardés maintenant, ah, nous sommes nus, mais pendant tout ce temps-là, vous y étiez, pour Dieu, ce n'était pas un problème, parce que Dieu, quand il descendait, dans on a pas dit qu'Adam était en costume, Dieu avait communion avec Adam. Si vous Donc, il descendait. Mais, mais ces jours là quand Satan est venu, il a fait ce que vous avez, vous comprenez effectivement, qu'est-ce qu qui s'est passé Paf Leurs yeux s'ouvrirent, ils se sont rendus compte, aïe mon Dieu, ben nous sommes nus. Parce que c'est pour ça que quand le Seigneur est venu, il est descendu dans le jardin d'Éden, comme d'habitude, je l'aime bien, il est toujours fidèle, présent, comme d'habitude, il pose la question, parce qu'il n'a pas trouvé son enfant là, à l'endroit où il avait toujours été, parce que quand Dieu est placé quelque part, reste dit, ah, ne cherche pas à voir l'herbe du voisin qui est toujours verte, tu vas là-bas. Non, Dieu, là où il t'a placé, même si ça bouge, même si ça tente, reste là. Parce que c'est l'endroit qui t'a placé qui, pour lui, c'est meilleur. Et c'est l'endroit qu'il veut te retrouver pour pouvoir également aussi avoir communion avec toi. C'est sûr et certain. Ne va pas ailleurs, ne va pas à gauche et à droite. Reste là où il t'a placé. Parce que c'est lui-même qui t'a. Lui, il vient toujours au rendez-vous. Il arrive là. Il demande, il dit, mais il écrit, il me dit, mais Adam Parce qu'avant, quand il venait, Adam était toujours à la même place, au même endroit, dans le où il avait prisé, Donc il le voyait, il avait communion. C'est écrit. Et là, voilà qu'il écrit, il dit, mais Adam, où es-tu Parce que c'est pas normal, à chaque fois que je descendais, il était toujours là. On marchait avec lui, on parlait, effectivement, il était comme cela, pas de problème, moi je savais bien. Adam, où es-tu On la voix de quelqu'un qui sort quelque part, mais caché quelque part. Il dit, mais j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché. Vous avez lu ça, je pense. il dit, mais pourquoi te caches-tu Parce que je suis nu. Oh. Vous, vous savez, je crois que vous trouver, pour, euh, on peut trouver cela pour... On va lire ça, peut-être, on va, on va arrêter, parce que bon nous avons toujours un problème avec les temps. Voilà. Ah, que Dieu nous aide. Est-ce que nous voulions juste revenir de l'autre côté Regardez bien. Voilà. Genèse 3, verset, euh, verset 7. Il dit... Les yeux de l'un de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, ayant cousu de feuilles, de figuiers, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Mais où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. <rire> » Et l'éternel Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nu voyez enfin, cela Et toujours les interprètes, hein euh, ils sont venus, nanana. Et pourtant, il était, effectivement, comme Dieu voulait qu'il soit. C'est n'interprète pas la parole, c'est ce que nous disons. Et puis, il dit, et puis bon, c'est parce que depuis tout ce temps, ils étaient toujours nus, Dieu descendait. Et tu ne lui avais absolument rien dit. Alors là, les interprétations viennent par C'est comme le mariage et le divorce. Beaucoup de gens, non. Je ne sais pas s'il y a un frère qui m'en avait posé la question, par On en a été une seule brochure. Il faut que Dieu ait pitié de nous tous. Chacun a donné sa version, sa version. Mais frère, nous n'avons pas besoin de vos versions. Moi, je n'ai besoin pas de la version, mais de la parole de Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il nous dit à propos du mariage et du divorce il ne faut pas des chimies, il ne faut pas de ceci et cela. Parce que dans ces domaines-là, l'homme a tendance à pouvoir injecter toujours son vénin. C'est surtout l'ennemi, effectivement, aussi qui vient, parce que c'est depuis, depuis la Genèse qu'il a toujours été dans ces domaines-là. Alors, il peut bien saccager là-dedans. Quand Dieu a dit quelque chose, il ne change pas. Il a dit Mais, mais qui, qui t'a dit, qui, qui t'a appris, toi Qui t'a appris que tu étais nu, parce que j'étais toujours avec toi, moi je ne te l'ai pas dit. Il n'y avait pas eu de problème. Il dit, est-ce que tu as mangé ah, de quoi De l'âme de la reconnaissance du bien et du mal. Vous savez ce que c'est, non Ah oui, bien sûr. Les interprétations, les ceci et les cela. C'est pourquoi l'Église, les gens, les frères et les ne sont pas, ne sont pas stables dans leur parce qu'ils ne savent pas tellement comment avancer, parce qu'on a tellement trop donné d'interprétations aux choses de Dieu. Poser la question de savoir comment est-ce qu'il faut se préparer. De quelle manière il faut que moi je me prépare pour que je sois prêt le jour où le Seigneur va venir. Poser la question. Oh, le message a dit, la brochure a dit, didedidine. je vous pose la question. Qu'est-ce que moi je dois arriver à pouvoir faire pour être prêt je veux savoir moi comment je dois savoir être prêt. Alors vous voyez que l'homme avec... L'interprétation qu'on lui a donnée, alors ça produit aussi en lui, effectivement, aussi, les conclusions, les et de cela, parce que Dieu ne lui avait pas appris cela. Mais il a eu un prédicateur rusé, témoignage lui-même, donc Satan, c'est un prédicateur lui-même aussi. Il a aussi ce ministre des mensonges. C'est pour ça qu'il essaie dans Matthieu 24, il y aura des faux des faux, des faux prophètes. S'ils si sont faux, ils viennent pas du vrai quand même. Que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Et les restants, ton faux et menteurs, est menteur, c'est ce qui est écrit. Et qui est menteur, effectivement, la paix du menteur, le mensonge, effectivement. Jean chapitre 8, c'est le diable, le père du mensonge. Quand il parle, il ne peut pas parler de la vérité parce que son fond est toujours un faux mensonge, évidemment aussi. Il ne pourra même pas parler de la vérité puisqu'il n'y a pas de vérité en lui. C'est ça le grand problème, effectivement. Qui te l'a pris. Alors, ça travaille dans l'homme, ça désaxe l'homme, effectivement. Et l'homme ne sait même plus se tenir dans la présence du Seigneur. Ah oui, ah oui. C'est si, avant, quand le Seigneur venait, Adam était dans la condition, qu'il sentait la présence du Seigneur, qu'il pouvait être là, qu'il était content de voir dans sa présence. Mais maintenant, il, il s'est caché, loin, loin de la présence de Dieu ce qu'il dit puis il lui pose la question mais, qui t'a appris et, tu et puis le Seigneur enchaîne a dit as-tu mangé l'âme de la connaissance du bien du mal parce que Satan quand il est venu quelle est la chose avec laquelle il est venu l'interprétation Dieu a-t-il réellement dit il t'a poussé à ce que ton intellect s'ouvre quelque part oh. mais quand Dieu dit une chose il l'a dit je n'ai pas besoin que tu m'expliques Effectivement, c'est ce qu'il a dit. Effectivement, il a dit. C'est tout. Je m'arrête là. Quand je commence à dire vraiment ce que tu, tu penses, effectivement. Donc, ici, il n'y a pas à pouvoir penser parce que je ne peux pas être dans la pensée de Dieu. c'est lui qui doit me dire ce que je dois faire. Parce que lui, quand il m'a dit comme ça, je reste comme ça, je suis nu, il me voit nu. C'est lui qui doit me dire que je veux te... Ce n'est pas tel qui va venir me dire, c'est lui-même qui doit me dire. Il y a beaucoup de gens qui ont pris la place de Dieu aujourd'hui. Ah oui ils aiment bien, vous devez, vous devez, vous devez, mais. Et Dieu, dans tout ça, il est où Tu deviens Dieu pour moi Ah, que Dieu nous accorde la grâce. Et voilà que. que parce que Dieu savait. Et lui, quand il a eu à voir l'interprétation, maintenant, il fallait maintenant qu'il puisse se préparer, être dans les conditions telles qu'il puisse savoir comment vous Qu'est-ce qu'il a fait Eh bien, l'interprétation là, conduit à, à se préparer selon son intelligence. Il a les feuilles de fuguier. Il s'est couvert. Il dira comme ça, je cache donc ma nudité. Mais ce n'était pas la pensée de Dieu. Ce n'était pas la manière de Dieu de faire pour pouvoir couvrir la nudité d'Adam. Parce qu'il savait ce qui pouvait se passer. Non, il avait prévu quoi C'est comme ça qu'il a tué une bête, effectivement. C'était la peau. La peau, pas les feuilles des figuiers. Ça, c'est un problème avec l'interprétation, avec notre logique, effectivement, avec notre façon de pouvoir arriver à pouvoir faire. Que Dieu vous bénisse et si Dieu permet, pouvoir nous retrouver euh, le jeudi s'il veut que nous continuions dans cela. Parce que c'est merveilleux de pouvoir voir que les plans, les plans de l'humanité Dieu a fois établi. Mais c'est surtout pour nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions voir, même dans la construction dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, « Seigneur, qu'est-ce qui se passe-t-il » Et que, comment les choses vont-ils avancer Il a pensé à tout dans le moindre détail et comment est-ce que je peux, moi, me préparer aujourd'hui De quelle manière, Seigneur, je peux être sûr que je me suis préparé et que quand tu viendras, tu pourras donc me trouver aussi prêt quand tu viendras Comme il dit bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt Es-tu prêt Es-tu prêt pour l'éternité C'est la question qu'on doit se poser. Regardez comment Satan a eu à pouvoir, euh, effectivement, perturber les gens de la façon de pouvoir avec l'interprétation. Ils se sont trouvés avec des le félicité pensant que c'était ce que Dieu attendait, qu'on cachait vêtement leur nulité. Ce n'était pas ce que Dieu disait. C'est ça qu'ils ont été chassés donc du jardin, des terres. Ils ne pouvaient pas rester là-dedans. Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide. Notre... Que le Seigneur, notre Dieu, vous bénisse et qu'il vous fortifie encore. Davantage, c'est encore l'ancien, et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple le craint et il est si bon pour moi. Donne-moi l'ancien. Donne évangile, oui, donne pasteur, donne-moi l'ancien évangile, l'ancien évangile, il est ses propos. Oui, donne-moi l'ancien, pasteur, donne-moi l'ancien évangile, donne-moi l'ancien.